La boue, l'eau pure et l'eau salée. Une boue d'argile liquide est versée dans un verre d'eau pure. L'argile se disperse et l'eau se trouble. La même boue est ensuite versée dans un verre d'eau salée. L'argile reste agrégée sous l'eau et semble plus solide sous l'eau salée que dans l'air. Le sel lie les particules d'argile sous l'eau.